Alors à vos côtés, Michel Vampouille, bonsoir. Bonsoir. Alors, grâce à l'association Terre de Liens que vous représentez, les onze amis de la ferme collective de la tournerie dans Limousin ont pu s'installer. Et donc votre combat à vous, c'est de permettre l'accès à la terre à ceux qui n'ont pas ces racines paysannes. Notre combat à nous, c'est de. Effectivement, c'est notre moyen d'action, mais notre combat à nous, c'est aussi celui d'une agriculture écologique. Oui, bien sûr, euh, mais, respecte... mais comme, comme a priori, c'est néo paysans, ils ont plutôt envie de faire ce genre d'agriculture. Effectivement, on se dit que c'est c'est plutôt Donc intéressant. Le, le, le, mais mais c'est intéressant. Vous, vous demandiez, vous ne m'avez pas demandé si moi, je voulais m'installer en agriculture, mais ah, mais je, de, je vais bientôt le faire. De, de, de ma génération, pas. de ma génération, après 68, un certain nombre d'urbains se sont installés en agriculture. Quelques-uns ont échoué, beaucoup ont réussi. Et le créateur de Terre de Liens était un Irlandais qui s'est installé en agriculture après 68 oui, impression dans la Groupe. Mais soit... mai 68, que... on avait l'impression le... que c'était un retour à la nature, pas à l'agriculture. C'était un truc de... il y avait, pas y avait la même chose. Peu, la différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, à travers les, nos associations et nos structures, il y a aussi des, des aides, des formations et conseil pour s'installer. Pour, pour L'idée de Terre de Liens, de, des créateurs de Terre de Liens, mm -hmm. c'est de dire le foncier va devenir un enjeu agri-massif pour l'installation en agriculture, parce que effectivement ils avaient déjà senti que beaucoup de, de néo-paysans allaient en, avoir envie de s'installer mmh. en agriculture, mais que, y compris sur les exploitations existantes, on allait devant une difficulté de transmission. Mmh. La mais alors, moitié, pourquoi, pourquoi La moitié que... des, des, des, des, des exploitants agricoles mmh. sont à 10-15 ans de l'âge de la retraite, mmh. et la moitié n'a pas de repreneur dans le cadre de familial – Et alors pourquoi bon, c'est compliqué de le, donner, euh, de le donner justement à ces néo-paysans qui viennent Pourquoi il fallait les aider ?– Et Parce qu'il y a une demande, il y a une demande forte d'urbains, qui sont euh, des urbains de toute catégorie sociale, y compris en Ile-de-France, il y en a, mmh. moi je suis toujours l'informaticien de 35 ans, parce que pendant une période de ma vie j'ai fait de l'informatique, qui a envie de changer de métier, qui n'est pas forcément dégoûté de son métier, mais qui a envie mmh. de changer et je crois que c'est quelque chose qui sera de plus en plus oui. fréquent aussi, d'avoir envie de changer de métier, et qui ont envie de se rapprocher de l'agriculture, et qui euh, arrivent aussi dans leur métier agricole avec le bagage de leur formation, de, de leur parcours professionnel. Mm -hmm. On a des, des gens qu'on installe qui, qui, sont, qui ont fait de l'informatique, qui ont mm -hmm. fait de la communication, qui ont fait de la gestion, qui ont fait du design, mm -hmm. donc ils oui. savent aussi communiquer. Oui. Donc son... c'est aussi un enrichissement du monde agricole, qui, est, qui, est, qui sort un peu d'une certaine, qui vit aujourd'hui avec une certaine pesanteur de l'histoire, d'un déclin de l'importance des agriculteurs dans, dans leur territoire. Il y a de moins en moins de mères qui sont agriculteurs, par exemple, avec de plus en plus souvent des agriculteurs qui travaillent tout seuls. Et ce que nos réseaux amènent aussi, c'est de mettre en lien les agriculteurs, c'était le cas avec les CIVAM c'est ce que fait aussi Terre de Liens avec, avec ses partenaires, c'est ne pas les laisser, les agriculteurs, tout seuls oui. sur leurs problèmes. Et ça, c'est aussi un élément très important. Et dans le, dans le renouvellement des générations, mm -hmm. ce qu'on voit aussi, c'est que nous, Terre de Liens, achètent du foncier mm -hmm. agricole oui. et passent un bail rural environnemental avec des personnes. Je dis personnes parce que 30% de ces personnes sont des femmes. Aujourd'hui, 30% okay. de nos installations en agriculture sont des femmes, ce qui, il y a quelques décennies, euh, était assez inconcevable, où les femmes étaient souvent le, la main-d'oeuvre gratuite. De, mais mais de quand vous de dites que vous famille. achetez du, du foncier, vous, êtes, vous sillonnez la France, vous êtes au courant de tout ce qui va être vendu, des gens qui vont prendre leur retraite Comment ça se passe Alors, On achète du foncier avec deux outils. Euh, il a été créé une société foncière d'économie sociale et solidaire. Mmh. Chacun des, des auditeurs peut aller sur le site de Terre de Liens et acheter des actions Terre de Liens. Et en achetant une action, il peut cibler l'achat d'une ferme ou dire que l'argent doit être dépensé dans une région. Aujourd'hui, après dix ans d'existence, c'est de l'ordre de 60 millions d'euros qui ont été levés et près de 150 fermes qui ont été installées sur à peu près 3200 hectares. Et puis, il y a deux, trois ans, a été créée une fondation reconnue d'utilité publique, qui est la seule fondation en France dont l'objet soit de protéger du, de la terre agricole. Une fois acheté, le bien est inaliénable. Est en termes de protection des espaces, c'est l'équivalent du conservatoire du littoral. Mmh. Et donc, euh, cette, ces acquisitions, en fait, on, on a différentes sous-informations. Quelquefois, ce sont des agriculteurs qui viennent nous voir parce que leur propriétaire veut vendre et qu'ils ont envie de rester. Quelquefois, c'est des agriculteurs propriétaires qui arrêtent, qui partent en retraite et qui n'ont pas envie que l'exploitation soit dépecée ou rachetée par un gros voisin. Quelquefois, ce sont des collectivités locales qui viennent nous voir, de plus en plus souvent, parce qu'elles ont euh, quelques hectares disponibles. Je pense que. La plupart des communes françaises ont quelques hectares, y compris dans les zones périurbaines de, de l'île de France, par exemple. Et quelquefois, ce sont des citoyens qui euh, on, a mis en, on a mis en œuvre ce qu'on appelle une veille foncière citoyenne. C'est-à-dire qu'on a quelques outils méthodologiques pour aider des citoyens qui s'organisent et qui connaissent leur territoire à repérer des fermes qui vont être en vente dans un an, deux ans, trois ans. Et, et après, alors, qu'est-ce qu'il faut comme condition pour pouvoir accéder à une de ces fermes et vous la louer Il y a des, Simplement, on vient vous dire, voilà, j'ai envie, envie de revenir à la terre – Alors nous, nous on, euh, les, les, les fonctionnements sont différents, Terre de Liens c'est une association nationale avec autant d'associations qu'il y a de régions, les, les fonctionnements peuvent être un peu différents, mais on, on, on, nous on les aide je dirais depuis l'idée jusqu'au projet, c'est-à-dire des gens viennent nous voir effectivement en disant j'ai envie de changer de métier, de m'installer en agriculture, mais euh, je ne sais pas trop où, mmh. ni quoi, ni pour faire quel type de production, donc on les accompagne à élaborer leurs projets, à acquérir les compétences professionnelles parce que les, les agriculteurs que nous installons ont vocation à vivre de leur métier et durablement donc et la plupart euh, vivent plutôt mieux que les agriculteurs euh, ouais. qui subissent euh, la, la, la crise euh, de l'agriculture notamment parce qu'ils font beaucoup de vente directes. 90% il y a que 3% de nos fermes qui vendent dans la dans la grande distribution. 90% c'est en circuit court, en AMAP, dans des, dans des boutiques de producteurs, dans des magasins spécialisés en, en bio. Donc euh, il y a un accompagnement pour leur permettre d'acquérir les compétences professionnelles. Cet accompagnement, il peut se terminer en Ile-de-France, par exemple, c'est un clin d'œil, avec une SIC une qui s'appelle le champ des possibles, mmh. qui est en fait un espace test, c'est-à-dire qu'il en existe dans toutes les régions, c'est-à-dire que des agriculteurs qui ont fini leur formation, qui sont prêts à s'installer, vont aller passer un an sur une vraie ferme, avec une vraie, une vraie année d'exploitation agricole, mais aussi une vraie année d'apprentissage, de gestion d'une exploitation. Donc les, les paysans que nous installons oui. sont en fait extrêmement formés, extrêmement oui. compétents, et ont plutôt plus de facilité à s'installer que quelquefois des, des agriculteurs qui viennent de milieux conventionnels. Les 11 jeunes gens que vous avez rencontrés, les 11 amis, ils n'auraient pas pu s'installer autrement en fait euh, non, je pense pas, ouais, c'est vrai que c'est euh, véritablement l'accès à la terre euh, est le, le premier frein euh, à, ce, à ce mouvement parce que euh, c'est vrai qu'il y a aussi entre les anciens qui partent à la retraite. Euh, c'est pas évident pour eux de, de laisser leur terre, enfin, du moins de les transmettre à des gens qui, bah, qui, qui n'ont pas des profils euh, euh, ordinaires euh, enfin qui sont bah, atypiques et donc euh, beaucoup de ces, de ces paysans partant à la retraite on va avoir tendance à vendre à leurs voisins qui sont déjà très en demande en général qui guettent <coughs> eux aussi de savoir si euh, euh, le papier du coin va pas bientôt ça, euh, oui. euh, et donc bah, c'est un peu une course à l'agrandissement mmh. donc en fait là il y, y, y, y, y a deux voies, soit on réussit à faire que euh, les, les, les pays, les agriculteurs qui passent à, à la retraite laissent la place à, à un, un, un sang neuf dont on a mm -hmm. besoin en fait pour faire vivre les campagnes soit le risque c'est que ces euh, ces exploitations ou ces fermes aillent agrandir d'autres et auquel cas on n'aura pas une agriculture paysanne qui correspond à, aux valeurs que portent les gens qui sont là on, on, on ira dans une agriculture qui sera toujours, oui, qui plus celle euh, que... toujours plus industrialisée toujours plus pensée selon des économies d'échelle avec euh, de la des grandes machines. Donc, euh, c'est en ça On que... – Pas l'esprit de ces néo-paysans euh, du tout. – Accompagner les gens euh, à accéder à la terre, c'est vraiment euh, un levier crucial. C'était important pour vous de ne pas montrer que les néo-paysans mais pouvoir effectivement montrer appelle des paysans de souche qui euh, se remettent complètement en question ah Oui, pour moi, c'est vraiment eux qui donnent euh, sa légitimité si elle en a, ou sa crédibilité au film. Enfin, ça aurait été autre chose parler ah oui. que des néo-paysans c'est un film en soi mais je, pour moi, il était vraiment important de montrer qu'un mouvement... Est en marche et qu'il y a ce, ce, ce, cette relève paysanne qui arrive, mais rien de fondamental et de vraiment profond ne se fera si euh, les gens, euh, voilà, les, agriculteurs, euh, les agriculteurs de souche ne font pas leur travail. Et en fait, en l'occurrence, ils le font. Il... Sauf que pour eux, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Et pour euh, des gens comme euh, Frédéric ou Olivier, c'est d'autant plus compliqué de faire cette démarche qu'ils n'ont pas, euh, euh... enfin la plupart, à part des conseillers qui vont venir euh, leur offrir un calendrier, un... des chocolats à Noël et euh, à, la... à la fin du café, leur proposer euh, d'acheter euh, les nouvelles graines, la nouvelle machine, le nouveau euh, euh, bâtiment agricole. Ils ont très peu de gens avec qui euh, se... se sortir de cette logique. Productiviste qu'ils ont appris à l'école, que leurs parents peut-être pratiquaient également, que tous les voisins pratiquent. Donc c'est même si on ne, même si ça ne marche pas, et au bout d'un moment on voit que ça ne marche pas, on glisse, on glisse, mais on n'a pas vraiment de, de, de, de point de vue et de conseils bienveillants et, euh, comment dire, euh, gratuit, Enfin, là, quand, toutes ces associations, il mmh. y en a. Tellement, enfin, il y a plein d'associations, les RDR, le Réseau Impact, les CIVAM, enfin, il y a plein, plein, il y a un maillage d'associations qui sont euh, ultra précieuses, qui font un travail euh, de jour le jour pour justement essayer de donner un autre son de cloche à tous ces gens à qui une politique agricole, des politiques parfois de chambre d'agriculture euh, ou des réflexes, des habitudes, le, les, les, les, les, les, les contrats à continuer, la Frédérique, il disait moi je voulais faire de, de, de, de l'herbe moi c'est ça ouais. que je voulais faire, mais tout le monde autour de moi me disait mais non mais c est, c est, c est, c est, tu vas dans le mur ah, donc c'est ça, c'est aussi l'importance de, euh, de, de, de, de de ces euh, personnes extérieures qui viennent leur ouvrir des fenêtres et, et moi en faisant ce film j'ai découvert euh, à quel point internet euh, était précieux dans ce monde-là, parce que finalement, on a tous Internet, on est presque tous sur Facebook, et toutes les petites vidéos virales sur, euh, je ne sais pas, les bourguignons qui vont euh, nous parler des vers de terre, euh, il y a plein de choses oui, qui, qui circulent peux... comme ça, et qui font véritablement ouais. changer les choses, parce que bah, là, ils ont accès en direct à des gens ouais. qui, qui leur démontrent qu'autre euh, chose est possible. Les pays... Oui, je vous passe tout à l'heure. Juste les paysans qui sont autour de vous, ils viennent chercher un peu l'information, ça les intéresse ce que vous faites ou est-ce ils sont quand même on sait quand même faire ça fait longtemps qu'on fait avant vous. Oui, le Terre de Liens achète des terres et installe oui. des paysans, mais le projet, ce n'est pas simplement de. De, loger de des... faire plaisir à des gens Bien qui s'installent en hein. agriculture, c'est de dire ils doivent contribuer à la transformation de l'agriculture française et même européenne et mondiale pour des raisons euh, effectivement de revitalisation des territoires oui. ruraux. On en parle beaucoup, des hein, territoires oui. ruraux qui sont se à l'abandon. Mais euh, voilà, c'est en remettant des hommes et des femmes qui travaillent et pas simplement des machines euh, qu'on qu qu va revitaliser. Oui. Mais aussi parce que de toute façon, l'agriculture est confrontée au changement climatique. Le système agroalimentaire mondial, c'est 30 des émissions de gaz à effet de serre, et l'agriculture française, c'est 20 des émissions françaises. Donc, de toute façon, ce modèle n'est pas, est pas tenable. Donc, il faut arriver à le transformer. Et moi, je pense que, alors, on a souvent le sentiment qu'il y a une confrontation très violente entre nos, nos réseaux et puis le, les officiels de, de l'agriculture, mais. Euh, dans le discours officiel, effectivement, mais beaucoup d'agriculteurs que je rencontre, parce que là, je suis sur mon territoire, je suis depuis très longtemps aussi, qui sont en conventionnel, savent bien, comme a dit Maxime, qu'ils vont devoir changer. Ils ont envie de changer. Ils ne savent pas euh, comment faire, ils ne savent pas où trouver les conseils, et ils ne savent pas comment se dépatouiller du système un peu verrouillé entre les coopératives qui vendent les produits phytosanitaires et qui achètent, et qui achètent leur production, et la grande distribution qui pressure. Mais euh, beaucoup savent qu'ils vont devoir changer. Moi, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps. de deux, hein, deux céréaliers, 100 hectares en Ile-de-France, ils n'arrivent pas à vivre. Il y en a un qui travaille à mi-temps dans une collectivité locale. Euh, ça veut dire qu'ils sont, ils sont dans, une, dans une interrogation, comment faire autrement et je pense que ce genre de reportage montre qu'on peut faire. Après, pas, il ne suffit non, pas non. de claquer des doigts, mais en il tout cas, c'est un, un, un objectif d'évolution de la politique agricole européenne aussi. Parce que si elle, si, si elle évolue pas, on aura beau ramer, on n'avancera on pas très vite. Merci beaucoup à tous les cinq. Alors, si vous voulez euh, aller à la rencontre de ces néo-paysans, donc le livre de Gaspard d'Alens, coécrit avec Lucille Leclerc aux éditions Seuil Reporter, donc qui s'appelle Les néo-paysans. Et puis, euh, Guillaume, vous avez aussi euh, un livre, euh, Osons la Poste, un recueil de euh, photographies et de poésie. Voilà. Et on vous retrouve sur France 5, donc avec votre compère, Nance, dans une Nouvelle Aventure euh, de Nu et culotté l'été prochain au Québec. C'est ça? Très bien, on a hâte. Euh, merci donc à tous les cinq. Je vous souhaite merci. à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère bien sûr vous retrouver nombreuses et nombreux l'année prochaine. Je vous donne rendez-vous le 10 janvier pour un nouveau numéro du Monde en face. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5. Avec tout de suite l'émission C'est dans l'air, présentée par Caroline Roux. À très bientôt et très belles fêtes.